Alors, euh, je m'appelle Yann Vulkanescu et euh, avec Stanislas, euh, qui est à ma gauche, euh, on a travaillé donc, avec un groupe d'étudiants de Centrale Lyon sur la reconstitution d'une scie hydraulique euh, romaine. Alors pourquoi on s'intéresse à une scie hydraulique euh, romaine Eh bien, en fait, dans les premiers siècles de notre ère, euh, les Romains ils construisaient beaucoup de bâtiments, de, de temples, de termes, et ils, ils avaient besoin de, de recouvrir les, les sols, les murs, par des plaques de, de parements en marbre, souvent. Et du coup, ils avaient besoin euh, en quelque sorte, d'automatiser le processus de découpe de ces plaques. Donc ils ont pensé assez ingénieusement à une scie hydraulique qu'on aperçoit euh, à l'arrière. Donc comment ça marche On met une, le bloc de marbre qu'on cherche à, à découper. Euh, dessus, on fait passer quatre lames qui ne sont pas comme des lames de, de, de bois. Euh, sont, en fait, elles n'ont pas dedans. Elles sont plates. Dessous, on va mettre un abrasif, du sable. Et avec euh, un apport d'eau, ça va permettre progressivement de s'enfoncer dans la pierre. Donc c'est ainsi qu'on arrive à, euh, à découper des, des plaques d'assez grande dimensions finalement, euh, de marbre, de, de pierre tendre plus ou moins. Et toutes ces plaques vont ainsi servir ensuite à, à recouvrir les, les sols et les murs des, des édifices romains. Nous sommes actuellement en première année d'école d'ingénieur à, à Centrale Lyon. Et notre projet d'étude pendant cette année a justement été... Euh, basé sur cette scie et ce projet de scie hydraulique de reconstitution. Alors ce n'est pas nous qui avons construit cette scie, elle était déjà là quand, quand nous sommes arrivés puisque cela fait plusieurs années que, le, que tout ce projet existe. Donc on est, là, on, on est là un petit peu pour faire le bilan de tout ce qui a été fait et de voilà, récapituler des années de travail. Et alors on a quand même travaillé sur la scie car elle n'était pas totalement fonctionnelle. On a dû modifier quelques jeux, quelques, notamment l'engrenage, la motricité pour pouvoir la faire fonctionner pleinement. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est en marche. Là, elle scie très bien. Tout fonctionne parfaitement. Et voilà, on a aussi pu faire des tests plus scientifiques sur un banc d'essai qui se trouve euh, là aussi à côté de la scie euh, actuelle, sur lesquels on a pu tester les différents types de sable et de méthodes de sillage, afin de déterminer la, le, le sillage le plus efficace possible. Oui, parce que quand on se plonge un petit peu dans la littérature, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de types de sables euh, qui, étaient, euh, qui pouvaient être utilisés. Des sables euh, d'Éthiopie, de, des sables d'Égypte. Donc là, nous, on s'est demandé pourquoi il y a tant de différences entre les sables. Donc là, par exemple, nous, on a travaillé avec des sables de la Saône et des sables du Rhône et on a cherché un peu à déterminer eh ben, lequel euh, permettait une découpe la plus efficace possible. Donc là, en l'occurrence, c'est le sable de Saône qui permet une découpe plus efficace. Pourquoi Eh bien parce qu'il est, il, il est plus riche en silice et la silice est plus... Euh, à euh, une meilleure euh, résistance euh, mécanique et ça permet au sable de, de mieux travailler la matière et donc voilà, on a un, une découpe plus efficace. Mm. Euh, donc ça c'est ce qui s'appelle une étude tribologique, on s'intéresse euh, aux surfaces euh, entre la pierre, la lame, euh, le, le, le sable mais on a aussi mené une dernière, euh, une dernière étude, c'était euh, une étude acoustique, on s'est intéressé euh, au son. Alors pourquoi le son eh bien on s'est dit que en fait, là, quand on écoute euh, la scie, il euh, y a un son euh, très particulier. On s'est demandé donc euh, si les Romains pouvaient se baser sur ce son, le son qu'ils entendaient, pour estimer euh, l'efficacité de la découpe. Parce qu'en effet, nous, quand on teste les découpes, c'est en effet ce qu'on observe. Quand on rajoute du sable ou quand on rajoute de l'eau, la sonorité change et on peut, avec ça, ajuster le, le montant de sable et le montant d'eau qu'on aimerait avoir pour euh, scier le plus efficacement possible. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des, des, des travaux que, euh, que l'on mesés euh, cette année. Et donc euh, ça aboutit à quelque chose de, de vraiment très, très intéressant, rien qu'à regarder qu a... c'est très très joli. Et aujourd'hui encore, c'est la seule euh, si oui. fonctionnelle du monde. Voilà, la seule y a... reconstitution, oui, fonctionnelle. Donc voilà, nous notre but cette année c'était un peu de, de venir euh, apporter un, un point d'orgue à tout le travail qui a été fait euh, en amont. Et je pense que c'est une réussite. Oui. <rire> on the beat.